Quand tu étais petit, tu entendais passer le cirque Zavato dans ton village et tu te réjouissais à l'idée d'aller voir les clowns, les lions et les cracheurs de feu. Mais les choses ont bien évolué depuis. Le cirque d'aujourd'hui, c'est ici, au Knack C'est quoi la différence entre le cirque traditionnel et et le cirque au contemporain Le cirque traditionnel travaille sur des séquençages, c'est-à-dire on est sur la notion de numéro. Chaque artiste arrive avec euh, sa dramaturgie et le présentateur euh, crée du lien. C'est ça l'essence les, même du cirque traditionnel qui, qui m'a euh, habité aussi pendant de nombreuses années. Euh, L'arrivée d'une écriture globale par le spectacle collectif euh, euh, signe un petit peu l'identité du CNAC et maintenant de, de beaucoup d'écoles internationales, comme au théâtre ou comme en danse. Que le CNAC. Le Centre National des Arts du Cirque, c'est un établissement d'enseignement fondé en 1985 par le ministère de la Culture, avec trois missions principales, l'enseignement initial, la formation tout au long de la vie et la ressource et la recherche. Le CNAC continue à fournir des artistes constitués de, de, de nouvelles compagnies. Pouvez-nous parler un petit peu du parcours qui vous a mené jusque-là, qui, je crois, a été euh, riche Oui, j'ai essayé d'être bref, parce qu'à mon âge, c'est presque une autre funèbre, un parcours comme le... <rire> J'ai été élevé dans une famille de musiciens, ma mère était chanteuse. Euh, très rapidement, euh, j'ai fait du sport de haut niveau, j'étais dans l'équipe de France de trampoline. J'ai travaillé comme kinésithérapeute et au bout de quelques années, j'ai décidé de revenir sur l'acrobatie. et Je suis rentré dans le monde du cirque. Très très tôt, je suis rentré dans la pédagogie et j'ai mené une carrière d'artiste pédagogue pendant de très très très nombreuses années. Et depuis, je suis directeur de, de cette belle maison. Alors Marie, comment est-ce qu'on devient formatrice en art du cirque D'abord j'ai fait cette école-là, je faisais partie de la deuxième promotion, je suis sortie en 90. J'ai travaillé en tant qu'artiste pendant plus de 25 ans. On est toujours amené à faire des ateliers, encadrer des jeunes, et donc la transmission se fait comme ça. Ta famille était une famille de saltimbanques, d'artistes aussi Alors, Mon père faisait des spectacles de rue, donc très jeune, moi je participais à ces spectacles-là avec ma famille. Et puis on a voulu faire une école, mon frère et moi. On voulait faire du cirque contemporain aussi. Donc pas forcément du cirque traditionnel, avec une tournée, des animaux, des paillettes. Oui, c'est l'idée qu'on en a. Est-ce que parmi vos élèves, il y a par exemple des élèves qui viennent de familles Ça arrive, mais c'est très très rare. Souvent, ils ont déjà fait des études, et ils font soit du sport, soit une activité artistique, et ils ont envie, par le cirque, de continuer avec une idée un peu plus théâtrale, de danse, de mouvement. Alors toi qui fais partie de ce milieu depuis assez longtemps maintenant, est-ce que tu l'as vu évoluer Les étudiants sont de plus en plus forts. Ils arrivent avec un niveau beaucoup plus élevé qu'avant déjà. Du coup, on a beaucoup évolué dans la technique pure du cirque. Et puis, il y a plein de façons de faire des spectacles, par des performances, dans des compagnies. On est là pour les aider à continuer, à progresser, à être encore meilleurs. C'est en progression toujours constante et c'est agréable d'ailleurs. C'est pas routinier du tout. S'il vous plaît, je suis un petit peu. S'il vous plaît, je, j'ai fini. J'ai fini.